Yo tout le monde, c'est 42 Ah, le 7 décembre... Aujourd'hui, est un jour particulier. C'est la sortie d'un petit jeu qui qui est pas très très connu, on va dire, mais que j'attendais quand même beaucoup. Ce petit jeu, si vous êtes vraiment bon dans le domaine, vous le connaissez peut-être. Peut-être, attention. Je viens évidemment parler de Super Smash Bros ultimate ah non ah non ah ah non non, non vous faites pas du tout bah c'est le smash bros du pauvre auquel on va jouer aujourd'hui on se retrouve sur broilala c'est un petit jeu gratuit style lol le paladin des trucs dans le genre par exemple c'est c'est à peu près dans ce style là il y a des trucs à acheter des trucs du tout et bah là c'est pareil sauf en mode smash bros on se retrouve pour la vidéo tout de suite allez Alors, comme mission, on a de jouer avec Scarlett et Jiro. Très bien. Je, je, les déteste tous les deux. C'est parfait. Ah, c'est l'entraînement. Oh, c'est bon, ça a commencé. On est contre Ashwili. Allez, Artemis, on va capturer ta bibiche. Go Allez, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, oh, popo! Popo, popo, j'ai déjà fait un kill! Oh, oh, je suis chaud! Oh, je suis chaud avec Jiro! Oh, oh, je suis chaud! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Vas-y, je tue Assouli, assouli, assouli, vas-y, oh là là, assouli, pouf, hop là, hop là, j'ai eu Assouli, pouf, aïe, il m'a tué, et je suis pas mort, parce que, hop là, je peux courir, à est et j'ai loupé, mais c'est pas grave, non, j'ai pas de j'ai bon, je me suis suicidé, hein, euh, je suis mort, pouf, pouf, hop là, double kill, oh, il est pas mort, pouf, non, c'est mon kill, voilà, t'as vu, oh, quand je te dis, non, il va me tuer J'ai pas envie de mourir Hop là Hop là oh, On prend la fauche La faucheuse Parce que nous sommes la mort Et je... Et je... Oh. Ah bah c'est fini J'ai pas vu et ouais. ouais On a gagné Oh C'était trop facile Ce qui est dommage dans ce jeu, c'est... C'est un free to play Mais... Les moumoutes là Ça s'appelle des moumoutes les pièces Ça sert à acheter des, cost... des costumes alternatifs et tout Mais... On pourra jamais jouer avec Shovel Knight. Jamais Jouer avec Shovel Knight Jamais Ni avec Globox et Barbara Ma pauvre Barbara Et mon pauvre Globox, cool Pauvre Goolbox Après tu vas me dire toi, c'est pas grave c'est un costume de Cassidy Cassidy j'aime pas trop bien Ah ça c'est un nouveau truc Et bah ben, on va jouer au nouveau truc d'accord Et bah ben, on va jouer avec Rayman parce que, parce que Rayman, parce que Rayman il est pas dans Small Bros donc euh, faut le faut commémorer. On va le on va mettre couleur de résultat. Couleur normale. On est contre Beau devoir. Beau devoir. Beau voir toi je t'aime pas de Beau devoir. Hop là. Et, et hop là. Oh, que je dois faire, je déjà tué. Tu m'as même pas touché une seule fois. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas mourir. Et non, bah non, c'est moi qui suis mort. Mais je crois que on a, ouais, parce que en fait, c'est à 300%. Ils ont mis en sorte que, en fait, on a un pourcentage invisible pendant un match brosse, Mais, enfin, Et... en haut, vous voyez nos les deux. Bah voilà, bah voilà. Ah bah j'ai pas touché non plus. Ouais, j'ai tué quand même. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ah mais non, mais je me suis trompé de bouton. Ah, du coup on est à l égalité. Du coup, ça se corse en fait. Et pourquoi je suis pas déjà. Je suis pas invincible moi. J'avais pas d'invincibilité. Voilà oh, c'est parfait. T'as vu, vu le moment où j'ai pas parlé, c'est dire que j'étais concentré. Oh, nous sommes contre le codé. Vas-y. Hop là, hop là, hop là, et hop là. C'est déjà mort, qu'est-ce qu'il va faire Je suis invincible, moi. Moi je suis derrière arrivé. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et hop là, ah, mais il est en train de me, me défoncer, et eh bah ben, je suis mort. Vais... C'est plus qu'une vie, qu'est-ce qu'il va faire, mon gars Qu'est-ce qu'il va faire, je suis trop fort. Oh là là, oh là là mais je regardais pas, je regardais le retour caméra. Oh là là, oh là là, hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop. Ah oui ça fait c'est vrai. Parce que en fait ça fait un temps que j'ai pas joué Zariam du coup voilà. Ah j'ai fait tranquille cette partie. Allez GG mon gars parce qu'on peut dire que ça allait. Oh popopopopo Et on a gagné 300 or c'est bien Ouais on est random Même si en random ça me met plus des personnages pourris que je sais pas jouer Du coup on va perdre Mais c'est pas grave Je suis qui bah voilà en plus En plus je suis Scarlet. Je suis Scarlet. Je sais même pas jouer je connais même pas ses attaques Attends laisse moi découvrir ses attaques Je suis en train de découvrir ses attaques C'est nul c'est nul, on va perdre, car à coup sûr, on va perdre, car à coup sûr, on va perdre, car à coup sûr. Oh, j'ai gagné, je suis trop fort, je suis le meilleur. Appelez-moi, papa. On va un coup sûr. Maintenant, on va jouer avec à euh, souris. Et voilà, on est contre Cassidy, Kunai et Koji encore. Et voilà toujours contre les même franchement regarde et eh, tu me connais pas et eh, regarde je suis Naruto oh. Regarde et eh, je suis Naruto Pouf Pou pouf tu me connais pas frère eh, eh qu'est ce que fait, moi je faire, mon cher je suis je suis Naruto eh ah oui c'est fait beau mais de toute façon moi j'ai des cris, je suis une petite grosse grosse Et, moi je, je, je suis plus une petit grasse en fait je sais pas Allez, Cassini, Cassini, ouais, allez, oh, ah, bah, non, je ne mourrai pas, je suis. Hop oh, là, j'ai tout gagné, oh, regarde, moi, cette pause, bien joué, ouais, c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai, n'importe quoi. Allez, niveau 3, voilà, c'est bien, ouais, moi ouais, c'est ça, j'ai, j'ai, ouais. Ouais, vas-y, allez, show, elle, mal, vas en je serai mal, vas-y, on est marre, c'est j'ai eu des il est nul, nu, de toute façon, il est nul. Oh, oh, c'est Kaya, hé, eh, Kaya, EKaya, eh, eh, Kaya, il y a des mammouths, Son attaque le c'est des ouais. mammouths, il y en a, Kaya. Mais non, je voulais pas lancer mes, mes gants. Je vais lancer mes gants sans faire un spray, se au secours. Je, je, je, regarde, il y a un mammouth. Je t'avais dit, c'est son attaque spéciale, le mammouth. C est, c est, c est, c est. Le mammouth, il c est Hop là. Qu'est-ce que je dois faire Hop là, moi, je suis Rayman. Je suis Rayman. Je suis... Moi, moi, moi j'ai combattu des lapins crétins. Toi, qu'est-ce que t'as combattu T'as combattu des mammouths, limite. Et tout, avec des mammouths que t'as combattu. Oh, ouf, ouf, il n'a pas enchaîné. Ouf, pouf, pouf que je va faire papa papa moi les mains oui j'ai gagné papa papa à toi aussi vous pote t'as bien joué j'ai j'ai j'ai j'ai j'ai j'ai j'ai j'ai super mort parce que hop là qu'est-ce que je dois faire parce que c'est t'as même pas réussi à prendre d'armes qu'est-ce je va faire on l'a tiré à cils de toute façon t'es obligé de prendre d'armes Ouah wow, je suis trop fort je chaud, moi, qu'est-ce je va faire hop là hop là hop là hop là oh t'as même pas pris d'armes t'as même pas dominating mais c'est normal je suis le plus fort voilà bon, il a pris d'armes par contre euh, là il y avait pas de choix à clairement Vas-y, vas-y, je t'attends moi. Bon Mais non, je truc que été c'est pas ça. Vas-y, qu'est-ce que va faire Qu'est-ce que va faire Je suis trop chaud moi. T'as plus d'espoir hein J'ai tout et espoir. Les... Hop là Très bien. Non, j'aimerais bien gagner sans mourir, ça serait sympa. Ouh je suis trop bien, j ai, j ai, je suis pas mort une seule fois, qu'est-ce que va faire oh, bon, Regarde, si, je dis ouais. ouais. GG à toi parce que t'es nul Est-ce qu'on n'arrêterait pas notre une petite vidéo C'est un petit beau devoir Cassidy bah, hey, Eh hey, Eh Eh Cassidy hey, Eh hey, Et j'ai joué contre toi tout à l'heure ah, Bah t'étais nul Ah ouais, je vois. Ah non, ça va pas bien toi la tête Oh, en plus elle avait l'avantage. C'est lequel l'avantage en ce moment Mais non, mais en plus elle m'a gagné la pénible. Mais non, mais non, mais clairement non. Parce que je... Bah voilà, je me casse. Maintenant on va jouer un jeu où je sais jouer. Parce que voilà. Parce qu'il n'y a que ça auquel je sais jouer. Espèce de moche. Est pas beau. Mais non, t'as bougé pile au bon moment. Voilà, t'as vu. C'est pas bien d'être pas gentil. Donc maintenant, tu arrêtes. On a gagné. Ouais. Maintenant, tu t'abonnes, tu partages la vidéo. Tu partages la vidéo. C'est très, très, très important. Il y a beaucoup de monde qui dit partager la vidéo, mais personne ne le fait. Et je te jure, en vrai, c'est super important de partager la vidéo. Tu partages à, à plein de monde. Je te jure, c'est super important. Plus important, pr presque, les pouces bleus. Mais, pas aussi important. Enfin, c'est très, très important de partager la vidéo, de mettre des pouces bleus. Et abonne-toi aussi, s'il te plaît, parce que ça fait, je sais pas combien de temps que je suis cet abonné abonnés. J'ai l'impression de pas d'avoir d'amis. <coughs> Allez, salut le mammouth